bonjour les gens j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme alors aujourd'hui je vais tenter un rangement en épi arrière alors si possible je vais essayer du coup de le faire entre des lignes du côté droit et si c'est possible aussi je vais tenter de le faire juste à côté d'un véhicule alors cette manœuvre arrière ressemble étrangement au rangement en bataille arrière si vous n'avez pas vu la vidéo sur le rangement en bataille arrière je vous le mets juste ici en haut de la vidéo et n'hésitez pas à aller voir ça va quand même là aussi vous aider pour cette manœuvre là alors le rangement hippie arrière c'est très simple si c'est à côté d'une voiture je vais tout simplement chercher à m'arrêter à côté d'une voiture pour me garer à côté d'elle et en réalité quand je vais voir son premier feu en bas à droite ici de ma vitre je vais commencer en sécurité à reculer Tourner à droite. Si maintenant je décide de me garer en arrière entre des lignes, à ce moment-là, ça ressemble à la bataille. Dès que j'amènerai l'axe de mes rétros à hauteur de la ligne, quand je vais reculer, tourner à droite, à ce moment-là, je vais me situer trois places en arrière. On y va tout de suite. Allez, ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais aller à gauche sur ce grand rond-point. Donc là, je vais essayer de voir s'il y a du monde. Je vais jeter plusieurs coups d'œil. Ok, et il y a du monde, ben je m'arrête Ok, ben première, en réalité en accélérant un tout petit peu plus, ça passe Donc là la particularité c'est qu'on retrouve des feux tricolores en plein milieu du giratoire Voilà pourquoi il faut les yeux devant, au fond, devant Donc là je vérifie mes rétroviseurs L'angle mort sur la voie de droite, il n'y a personne et je sors D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore vu, n'hésitez pas à cliquer sur le lien de cette vidéo. En fait, c'est les giratoires. Alors lui, il me coupe la route. Ok, ça se sentait à 2,5 km. Donc voilà, ce que je disais, c'est que le lien de cette vidéo va vous aider parce que en moins de 5 minutes, j'ai traité l'essence giratoire. C'est-à-dire le placement, c'est-à-dire les, les contrôles dans les rétroviseurs. Donc le feu, c'est bon, je m'avance. Ok. Et elle va vous aider si jamais vous avez du mal. Alors, ici derrière, j'ai quelqu'un qui me colle pas trop. La couleur du feu est vert depuis un moment. J'ai le pied au-dessus du frein au cas où. Et ici, ben, je jette un petit coup d'œil au cas où. Parce qu'il y a du monde qui pourrait sortir. Donc il y a beaucoup de feux tricolores. À nouveau, je jette un coup d'œil à l'arrière. Le feu est vert depuis un moment. J'ai le pied au-dessus du frein et de l'embrayage. Et je passe. Donc là le panneau me dit sens unique je retrouve un 30 et un ralentisseur voilà donc je commence à décélérer un petit peu c'est à dire lâcher l'accélérateur derrière il n'y a personne, le passage piéton je le regarde jusqu'à là bas voilà, n'ayez pas peur hein, vraiment dans ce genre de route en fait de vraiment balayer gauche droite, droite gauche de nouveau 30 km heure, derrière ça va ok donc là il y a le feu, le dodan un peu plus costaud voilà, j'ai vraiment ralenti, hop, c'est bon. Encore un feu, coup d'œil derrière, c'est bon. Et là, je vais essayer tout simplement d'aller faire des rangements en épis arrière, puisque je suis passé il y a quelques jours euh, dans une rue, donc je suis actuellement, actuellement sur Pau, Pau qui est plutôt une grande ville dans le 64, et j'ai quelques minutes devant moi pour tourner cette vidéo. Donc, J'espère que cette fois-ci, la chance va être avec moi. Là, je revérifie sur tous mes rétros, ok, là il n'y a personne, l'angle mort et c'est bon. Donc il y a pas mal de gens hein, qui m'ont demandé de toute façon cette vidéo, alors vous savez très bien qu'aujourd'hui vous êtes plus de 24 24000 sur la chaîne, ce qui est colossal, si je peux évidemment réaliser ce que vous me demandez, bah, c'est avec grand plaisir que je le fais. Donc là je vais pas me tromper de voie, pour aller tout droit c'est vraiment la voie de droite, un petit angle mort au cas où, et le feu c'est bon alors l'angle mort il n'était pas obligatoire mais j'avais quand même un petit doute sur le fait qu'il puisse y avoir quelqu'un à côté de moi un vélo par exemple et là je suis à la recherche de feux de recul de piétons qui pourraient traverser éventuellement de priorité à droite bon là ils ont un panneau voilà derrière c'est toujours le même véhicule qui ne me colle pas là bas il y a un monsieur qui traverse tout de suite je freine pourquoi je freine c'est surtout pour communiquer avec le monsieur derrière si je ralentis, il le verra pas, il va me coller. Alors là, je vais descendre ma 2. Ok. Ici, le passage piéton est vide. Et je vais aller complètement à gauche. Donc, un rétro, deux rétro. Clignotant. Et je vais emprunter la voie du milieu pour aller à gauche. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les giratoires à trois voies, c'est un petit peu la même chose. Je vous mets le lien juste en haut de la vidéo. Ça peut vous aider cliquez dessus. Comme je le dis souvent ma chaîne youtube c'est un buffet à volonté c'est gratuit vous pouvez vous servir faire un don d'ailleurs si vous voulez si vous trouvez que mon travail il est plutôt bien si vous voulez me récompenser on peut faire aussi un don sur tipeee vous avez le lien dans la description alors là le feu est rouge je vais utiliser le stop and start qui ne fonctionne pas ok donc des fois je crois que c'est avec la chaleur je crois que quand il fait chaud il ne fonctionne pas le stop and start donc ce qui est sûr, c'est qu'en fait, ici, j'ai le pied au frein. Et pourquoi j'ai le pied au frein C'est tout simplement pour avertir derrière, par sécurité, j'ai mis les feux stop en marche pour que derrière, ils sachent vraiment que je suis à l'arrêt. C'est une précaution supplémentaire. Et là, vous voyez, le feu est rouge, mais je ne m'ennuie pas. C'est-à-dire que je vais surveiller que derrière, personne n'arrive, que dans mon rétroviseur extérieur gauche, il n'y ait personne, que à droite, par exemple, il n'y ait pas un véhicule. Je me pose des bonnes questions, pas des mauvaises. Et d'ailleurs c'est plus dur à se poser des bonnes questions que des mauvaises. Donc là par exemple le feu il est toujours vert sur le côté il passe à l'orange. Du coup j'enclenche ma première. Très jolie petite voiture. Ok ici feu vert. Alors je vais me lancer. J'oublie pas la direction je vais à gauche. Voilà. Le prochain feu est rouge je le vois déjà. Rétroviseur. Angle mort. Il n'y a rien et je sors à droite. Alors, c'est sûr qu'il faut aller vite dans ce qu'on fait. C'est pour ça que je dis souvent à mes élèves, décortiquez ce que vous faites. Plus on va attendre le dernier moment, plus ça va être compliqué. Donc, feu vert, dans mon rétroviseur extérieur, j'ai personne. Petit angle mort à gauche. Il n'y a personne, j'y vais. Alors là, je vais ralentir à cause des passages piétons. Sur le côté droit, il n'y a vraiment pas beaucoup de visibilité. Et là, ensuite, je vais tourner. Non, je vais aller tout droit pour l'instant. Pour l'instant, je vais tout droit. Donc, il y a un piéton qui traverse, je freine. OK. En troisième, c'est bon, ça passe. En faisant gaffe, évidemment, qu'ils ne reviennent pas. Devant, la circulation, elle est bloquée. Et au prochain feu, je vais aller à gauche. Tout de suite, les rétroviseurs le clignotant voilà je vais surveiller la couleur du feu Vous voyez là le plus important c'est le feu hein. c'est pas les gens qui arrivent en face pas encore en tout cas je mets ma première en face c'est bon mes yeux déjà au fond voilà et mes yeux ont toujours une longueur d'avance et là je suis à sens unique alors je viens de voir le panneau mais si jamais j'ai loupé l'information je peux aussi me garer du côté gauche comme du côté droit donc le monsieur il a un stop je remarque le trait à l'avance Et ensuite, au bout de la rue, ben, je vais aller à droite. Donc les deux rétros le clignotant. Et vu que je vais à droite, ben, je me place à droite. Donc, vous voyez, les rétros je les ai regardés deux fois. Donc là, je n'y vois pas trop. Je préfère glisser ma première. Alors, ben, là, le monsieur, je sais pas ce qu'il fait. OK, il va faire un demi-tour. Euh, non, OK, c'est bon. Allez, on est parti. Donc là, le piéton, je reste vigilant. Derrière, c'est bon, il ne traverse pas. Les passages piétons sont vides. OK. Et là, je remarque tout de suite une voie pour les bus. Donc moi, je veux pas aller dedans. Voilà, j'ai mis le clignotant à droite. Là, vous voyez, en permis, on ne me dira rien. La piétonne, je l'ai déjà vue. OK. Et là du coup bah, je vais me garer, donc ils sont ici, à les fameux rangements en épis. Alors s'il y a de la place, j'ai mis le clignot, pour l'instant il n'y a pas de place. Ok, pas de chance, bah, je continue et je remets le clignotant à droite. Alors le clignotant à droite à l'avance pour que derrière les gens hop, puissent comprendre, puisque je suis à sens unique. Voilà, donc tout de suite je fais attention autour de moi et je manœuvre. Donc dès que j'ai le premier feu en bas à droite, c'est là, je recule, je tourne à droite. Voilà, je vais faire attention autour de moi. Et quand je suis droit par rapport à en face, c'est-à-dire là, hop, je redresse mes roues. Ok, je vérifie les deux rétroviseurs. Donc là, c'est bon. Voilà, le rétroviseur gauche aussi. Et je regarde derrière parce que je suis en arrière. Alors, j'ai dû aller un petit peu vite parce qu'il y avait du monde autour. Mais pour les gens qui vont me dire, mais quand c'est que tu dois redresser tes roues Ben, voyez par exemple la voiture blanche. Quand je suis droit par rapport à elle, s'il faut, je m'arrête. Et je redresserai mes roues, c'est-à-dire tout simplement un tour et demi. Alors, je sais que certains vont me dire dans les commentaires « Oui, mais c'est déconseillé de tourner les roues à l'arrêt. » C'est vrai, vous déchirez complètement votre pneu. Mais des fois, eh ben, quand on ne sait pas trop, le temps d'avoir de l'expérience, on peut quand même utiliser ça de temps en temps. Voilà, donc là, je vais essayer justement de repartir. Donc, vous avez vu, un premier feu de la voiture, en bas à droite, j'ai reculé, tourné à droite en même temps. Je vais tâcher de ressortir donc je me penche un peu comme sur un stop la voiture arrive, je vais la laisser passer parce que je vais essayer cette fois-ci de le faire entre des lignes allez alors je vais me garer entre des lignes donc j'ai mis le clignotant à droite à l'avance voilà et j'amène à peu près c'est pareil, la ligne à hauteur de mon rétro je recule, je tourne je recule, je tourne en faisant attention autour de moi alors, j'ai dû aller un petit peu vite, parce que du coup, on ne voyait pas trop la ligne. Il y avait un monsieur dans sa voiture, mais c'est comme le rangement en bataille. C'est-à-dire que mon rétro à hauteur de la ligne, et je recule, je tourne. Quand je suis droit par rapport en face, tout simplement, je redresse mes roues. Je vais essayer de vous faire un petit dessin rapide, pour bien comprendre la situation. J'ai des rangements en épis ici. Je suis là, je mets le clignotant à l'avance, je serre à droite pour me garer à droite. Et quand j'amène à peu près mon rétro ici et ma ligne, clac, quand je vais reculer, tourner, je vais atterrir une, deux, trois places en arrière, clignotant, je fais gaffe autour de moi, je recule, je tourne. Quand je suis droit par rapport à en face, clac, je recule, je tourne. Alors, je vais tâcher de le refaire. Le monsieur devant est parti. On va essayer de se faire ça proprement, les gens. Parce qu'on est là pour être des professionnels. Alors, il y a du monde. On dirait pas, mais il fait 28 degrés. Allez, moi, je pense que là, ça passe. Voilà. Alors, Monsieur Anthony Permis, le clignotant à droite à l'avance, le rétro à hauteur de la ligne, là, clac, je fais attention autour à l'angle mort. Je recule, je tourne, je recule, je tourne. Et je m'assure que derrière, il est compris. Quand je suis droit par rapport à en face, là, je redresse mes roues. Vu que je suis en arrière, je surveille derrière. Donc, voyez, le moment où je redresse, ça peut être, par exemple, en face de moi, l'arbre, d'accord Et là, ma manœuvre est terminée. Point mort, frein à main. Il faut je vérifie voilà les gens la vidéo est maintenant terminée j'espère avoir pu vous apporter quelques éclaircissements là dessus c'est une manœuvre assez compliqué parce que vous voyez souvent on peut la réaliser que dans les grandes villes parce que moi par exemple du côté de chez moi ben je l'ai pas, ça veut dire qu'aujourd'hui, alors je ne suis pas venu exprès évidemment, mais j'ai dû faire presque 40 km pour pouvoir la réaliser. Voilà les gens, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, si vous aussi vous galérez avec cette manœuvre qui n'est pas forcément simple au début. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, à plus les gens